C'est le paradoxe du panafricanisme, en fait. C'est de travailler à une unification des luttes et à une convergence des destins euh, de gens dont, en réalité, dès qu'ils ont réussi leur but qui est d'émigrer, il euh, n'y a plus de, de, de, de solidarité. Dans une, dans une association d'aide aux migrants, il n'y a que des Blancs, par exemple. Tu ne vois pas des Noirs aller secourir d'autres Noirs en mer. Hein. C'est des Blancs qui vont secourir des Blancs. Ceux qui sont arrivés, à un moment, ce n'est plus leur problème. Quoi, tu vois. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme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 Moi, je voudrais que Stéphanie et Edouard nous soient une jolie petite et nous fassent un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la, la seule planète livre. de cette le galaxie livre. où cela existe. Le, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Les couloirs du temps, featuring, starisant, Daniel Obono, l'Africaine. Hein, la fameuse nouvelle qui a valu à son éditeur Valeurs Actuelles. Euh, beaucoup de soucis, hein. je crois euh, que son rédacteur en chef a senti... Euh, son téléphone hurlait, a été convoqué, je crois même, a été excommunié des, des RMC ou des grandes gueules ou de je, je, je ne sais quel journal ou émission. Alors, euh, sur Twitter, vous ne vous êtes pas privé, hein, évidemment, vous savez que dès qu'il y a un sujet qui touche à l'intersectionnalité, au féminisme, à la discrimination, au racisme... Euh, et surtout quand c'est une femme, euh, bien vous me demandez de me mouiller, hein, c'est-à-dire de dire tout haut ce que finalement euh, tout le monde pense tout bas. Et là, en l'occurrence, pour une fois, j'ai senti, Christophe, que les avis étaient partagés. Il hein. ouais. euh, n'y avait pas d'unanimité, tout ça était un petit peu anomique. Euh, certains sentaient l'outrage, d'autres moins. Et vous avez dit, Stéphane, vas-y, accouche. Bon, moi, je, peux, je ne peux que m'exécuter parce que moi, j'aime bien les twittos. Hein. Twitter, homme euh, d'influence, euh, lien dans le coin de l'écran. Quand vous êtes euh, comme ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfois plus, à me réclamer le même, le même sujet, j'ai tendance à y aller, même si au final, je prends des coups. Hein. Je ne suis pas... Euh, moi, dans, du côté de Kinshasa, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'amis. Hein, euh, Libreville euh, non plus, hein, diaspora de Kinshasa, tout ça. Euh, polygamie made in Mali, manifestement, c'est quelque chose qu'on me reproche, comme si c'était moi qui l'avais inventé. Donc, évidemment, toujours un polygamie made in Mali, Enfin, je veux dire, a priori, c'est quand même pas moi. Mais non, mais le rien que le dire, tu vois, il y, y a quelque chose du niveau de la représentation. Alors, ben, je ne me soustrais pas à vos demandes. Et on va s'attaquer au cas, au bono, valeurs actuelles. Y a-t-il outrage Avance là, Christophe. Bon, alors, Christophe, vas-tu accepter dieu du commerce, du e-commerce et du marketing, c'est la ma nouvelle casquette d'ailleurs que je lui décerne après celle de cadreur, monteur et sosie officiel de Nicolas Carabatique. il est désormais également celui qui va avec son doigt divin décider si oui ou non. Vous avez une promotion ce mois-ci, Christophe Alors, le doigt divin dit non. <rire> je suis désolé. Pour accéder à ma bibliothèque de séminaire sur les relations sociales, les relations hommes-femmes et les relations professionnelles, je crains qu'il ne faille encore une fois sortir, euh, de fric, hein. sortir la thune, sortir euh, le ouais. fric jusqu'à ce que Christophe décide. Alors ne vous inquiétez pas trop trop, vers, normalement Christophe va se détendre, vers Halloween, Black Friday et Noël. Hein, on, va, on va lui offrir un bon repas, on va le faire boire un petit peu, il va se détendre du slip. Pour l'instant, 9, hein, c'est comme, comme Angela. 9. Hein, <rire> euh, Christophe dit 9 en toutes les langues, euh, comme la euh, référence à. Si vous avez deviné la référence, dites-le en commentaire. Euh, oui, alors évidemment, euh, ça, ça ne m'est pas possible pour des raisons. De, de, de timing, enfin pour des raisons de, de temps de lecture, de vous lire l'intégralité des neuf pages de l'article de Valeurs Actuelles. Il ne m'est même pas possible de vous le, de vous le proposer en libre accès sur mon site parce que par définition, leur modèle économique, c'est quand même qu'il y a un abonnement, je crois. Donc moi j'ai eu la chance comme ça, on me l'a envoyé, mais. Je ne le mettrai pas en libre accès. Je vous en lis les meilleures euh, feuilles, les meilleures lignes. Et puis, euh, libre à vous, hein, de, sur Internet, on trouve tout hein, désormais. Bien donc, ça. libre à vous pour ceux qui veulent le lire en intégralité, de se le procurer de façon légale ou, ou un peu moins légale. « Sous mes pieds nus, euh, disait Daniel Obono, au comble du bonheur, c'est l'Afrique, Christophe. » Elle était si radieuse de se trouver là, au cœur du continent ancestral, qu'elle ne se demandait même plus comment elle avait pu faire ce bond qui l'avait emmené par-delà les siècles et les kilomètres du Paris, du troisième millénaire et de son bureau de, la, de député, à ce village africain d'autrefois. Au fond, de par sa négritude, pour parler comme Christiane Taubira, qui ne savait pas que celle-ci celle avait, avait emprunté le concept à aimer Césaire, n'avait-elle pas partie intimement liée avec le merveilleux. Tous les Africains, par droit de naissance, étaient filles et fils de la poésie, engendrés par une relation tellurique avec l'univers bien plus puissante que les maigres sortilèges de la si arrogante et si courte pensée occidentale. Donc vous voyez, je ne préciserai pas systématiquement, mais évidemment je ne lis que des, des, lignes, des lignes choisies. Bonheur de se doucher le matin, Christophe, sous le soleil encore caressant et tendre avec l'eau qu'on est allé soi-même puiser à la rivière. Plaisir de se vêtir de ses couleurs éclatantes sans avoir à affronter les sarcasmes méprisants qu'avait dû affronter en un autre siècle son ami Sibeth Ndiaye. moquerie dont l'alibi de défense de la dignité ministérielle masquait l'indécrotable racisme. Le... Non, non, elle, Daniel Obono, pouvait enfin libérer son africanité sans craindre les regards en biais et la racialisation éhontée d'une France moisie dans sa haine de tout ce qui n'était pas immaculé. Vous ne voyez pas, Christophe, aujourd'hui, il est comme moi, tout de blanc vêtu. Il est parfaitement immaculé. Je suis un petit peu mieux repassé, mais en même temps, toi, tu as bossé oui, avant, oui. donc tu, tu as une excuse. Dans ces rares moments de découragement, elle se raccrochait au vers de Léon Gontran Damas, ce poète guyanais que Christiane Taubira avait osé citer lors du débat sur le mariage pour tous, bravant une Assemblée nationale à elle seule, incarnation du privilège blanc. Jamais le nègre ne sera nègre, car la beauté est nègre, Christophe, et nègre la sagesse. Hein tu ne peux pas comprendre, toi, tu n'es pas nègre. Non, non. non enfin, pas euh, visuellement. Peut-être de, de cœur ou d'âme, mais visuellement, tu es encore un peu, un peu blanc, euh, même s'il si est bronzé euh, par l'été. L'endurance, Christophe, est nègre. Hein, D'ailleurs, on sait que les coureurs, les coureurs d'endurance sont quand même assez nègres dans l'ensemble. Et nègre le courage. Hein. Donc, euh, sous-entendu, tu as un peu une fiote, en fait, si tu n'es pas ça, un nègre. Ça, ça, Quelle parole sublime, si loin du racisme des Blancs et de leur odieux complexe, de supériorité, euh, malgré les cafards, l'inconfort, la joie de pouvoir libérer son africanité dans le bonheur évident d'être enfin soi, l'emporter sur tout. Bon, première remarque, c'est pas mal écrit ouais. du tout, hein, franchement pour 2020, euh, par rapport à, la, à ce qu'on lit euh, en termes en terme de groove, en termes de cadence, en termes de ponctuation, même en termes également de, de vocabulaire, c'est plutôt bien louché. Autour du feu, à la veillée, euh... alors elle a déjà commencé à leur casser les couilles en fait dans la fiction, <rire> c'est ce qu'on comprend assez vite. Autour du feu, à la veillée, elle tentait de plaider pour libérer les femmes des traditions imposées par l'ordre patriarcal et pour une répartition des tâches plus équitable et moins genrée. Euh, bon, elle ne recevait par contre en retour, euh, tant de la part des femmes que des hommes, que des haussements d'épaules, hein, son refus obstiné de devenir la troisième épouse du grand sacrificateur du village suscita des commentaires hostiles et indignés, euh, tout comme ses propositions de réformer l'organisation abominablement rétrograde des rapports sociaux et matriarcaux au sein de la communauté. Christophe, troisième épouse, ça te rappelle quelque chose Le prénom, Aïcha, troisième épouse du prophète, eh, si, euh, toutes nos vidéos se lient, vous voyez, d'un mois sur l'autre Rendez-vous dans ma vidéo Ayana Kamoura, la star française qui n'est ni française ni une star, pour découvrir la signification, euh, derrière le, la symbolique du prénom Aïcha, de la troisième épouse du prophète. Ça était en fait la troisième épouse du, du prophète, hein, tu sais. Le prophète, on n'a pas le droit d'en parler. Il, ah, il mesure 8 mètres de haut, 6 mètres de large, il a, il a 800 femmes, etc. Euh, Peut-être, à l'heure actuelle, a elle vu, ont-ils vu ma vidéo On ne sait jamais. Moi, besoin. je ne les lis pas à titre personnel, mais on ne sait jamais. On... Peut-être l'inverse est-il vrai. Euh, Lorsqu'ils ne cultivaient pas le sorgho, le manioc ou le coton. D'ailleurs, moi, je mangeais du manioc quand j'étais en Guyane, quand j'allais en vacances en Guyane gamin. Là-bas, on mangeait du manioc le matin dans de l'eau ou dans du lait avec du sucre. Hein. Donc, je l'ai fait. Hein. Donc, je n'ai pas honte non plus. Hein. Euh, je ne m'en enorgueille pas particulièrement, mais c'est très bon le manioc. Enfin, c'est comme des, des Kellogg's, c'est comme des céréales en fait. Enfin, c'est une céréale d'ailleurs. Euh, lorsqu ne « Lorsqu'ils ne cultivaient pas, disais-je, le sorgho, le manioc ou le coton, les membres du village s'employaient surtout à tenter de se mettre à l'abri des tribus esclavagistes qui les radiaient à intervalles réguliers. Et parfois, en cas de disette, le père de famille prenait les devants et profitait de son privilège de vendre en esclavage l'un ou l'autre des membres de sa maison, ce qui avait l'avantage de calmer quelque temps les dieux et les radieurs. » Alors là, on rentre évidemment dans la partie tragique de la nouvelle inconsciente de l'irritation croissante qu'elle provoquait dans le village, euh, Daniel se rendit à, euh, le cœur léger à la convocation du conseil des anciens présidé par Ngombang, qu'elle ne le fut pas sa surprise d'entendre celui-ci lui apprendre qu'il avait été décidé de l'échanger contre un enfant, euh, contre un enfant du village, a récemment vendu à des Toubous, euh, et Toubous étant des nomades venus du nord, qui raflaient des captifs pour le compte de négriers arabes. Et oui, parce que tu vois, les négriers, pas forcément, ils venaient pas tout, forcément tous du, du port de Nantes ou de Bordeaux. Hein, ils venaient parfois également du nord du même Cont continent. Exactement, Et ouais. ça, c'est ce que les indigénistes, ce que les altermondialistes, ce que les antiracistes ont... C'est le passage de l'histoire qu'ils ont un petit peu du mal à intégrer, manifestement. C'était pas forcément dans les programmes scolaires à l'époque où ils ont été au lycée. Et donc, a posteriori, rétrospectivement, ils ont du mal à intégrer que l'esclavage n'est pas l'œuvre des Blancs sur les Noirs, mais que c'est un petit peu l'œuvre, en fait, de tous sur tous, et qu'à un moment ou à un autre, euh, si vous n'étiez pas de, du 1% de, de l'oligarchie, vous n'étiez pas des 1% de la noblesse, euh, ou éventuellement du clergé, et eh bien, euh, vous risquiez euh, d'y passer. Le lendemain, Daniel fut échangé, on hein, est sans surprise, avec des toubous euh, prévenus par Tam Tam, c'est peut-être raciste de dire que le tam-tam était utilisé au XVIIIe siècle, je ne sais pas, ça, ça me semble correspondre à une vérité historique. Oui. Dites-le-nous en commentaire hein, si c'est raciste de dire qu'on communiquait par tam-tam en Afrique. « Le marché euh, fut pour Daniel une humiliation nouvelle. Vêtue d'un simple cash sexe, les femmes euh, étaient exposées au public, puis examinées comme des bêtes de somme, tâtées de toutes parts pour évaluer leur force, leur santé, leur longévité. » Si un client se montrait intéressé, un drap était tendu un peu à l'écart derrière, derrière lequel la femme subissait sans ménagement un examen de sa virginité. Alors moi également, j'ai cru euh, entendre, euh, lire et recueillir des témoignages de femmes d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine musulmane, disant que l'examen le de virginité était, était une réalité. J'ai même cru lire que c'était encore pratiqué en Europe, en 2020, et que certains pays tentaient euh, maladroitement, benoîtement, de le limiter. Après, peut-être est-ce une erreur historique, peut-être est-ce du révisionnisme. Je, je, en tout cas, euh, apportez-moi les éléments de preuve euh, me montrant que le test de virginité n'était pas, pas, pas une pratique en, en cours au XVIIIe siècle, et encore moins au 21e dans les pays euh, à majorité euh, musulmane. À l'issue d'une longue et épuisante journée, Daniel ne trouva pas... Ah oui, ça, Daniel ne trouva, pas, ne trouva pas acquéreur. Donc là, ils n'ont quand même pas forcément été très sympa avec elle, sans qu'elle sache si elle devait s'en réjouir ou s'en affliger, et non en éprouver, sans en éprouver absurdément une petite blessure d'amour propre. Bon, alors finalement, je vous, le, je vous le résume. Donc finalement, la route reprit, Daniel fut vendu, mais pas en première main, mais en seconde ou en troisième sur un... Non, mais c'est vrai, ce n'est pas mon avis, C'est le... je lis la nouvelle. Elle fut vendue sur un marché à Tripoli, hein, donc en, en Libye, euh, arrivée au bord de l'agonie après avoir traversé l'enfer. Sa vie d'esclave à Tripoli lui parut un, une oasis de tranquillité. Puis un chrétien, pas un, du nom de Christian, mais un chrétien quand même, euh, vint la racheter pour lui offrir le retour en France et sa liberté. La traversée de la Méditerranée passa comme un songe. En regardant la proue du navire qui, à chaque vague, brisée, la rapprochée de chez elle, Daniel pleurait à chaudes larmes, elle souriait, donc là elle arrive à Marseille, elle rentre, elle passe sous les ordres, elle rentre dans un couvent, elle prépare sa nouvelle vie et euh, elle souriait parfois, en se rappelant comme il lui paraissait autrefois crucial d'être à tout prix insoumise, elle savait désormais qu'il n'y avait qu'une chose importante au monde, aimer et être aimé, tout le reste n'était que mascarade et esclavage. Voilà, en substance, des morceaux choisis, introduction, conclusion et passage du développement, de la nouvelle ayant suscité euh, l'anathème sur le journal et des cris d'orfraie de l'ensemble de la presse et d'une partie du public. Alors, qu'est-ce que j'en pense euh, bon, Qu'est-ce que j'en pense Moi, j'en pense que pour faire le travail, hein, dans cette playlist qui s'appelle « Vidéo d'actu », et eh bien, il faut se demander d'où viennent les protagonistes, quel est leur parcours et qui sont-ils. On ne fait pas ça, Christophe, dans la vidéo. Dans la vidéoscopie. Non, là, on décontextualise et on ne s'intéresse qu'à ce qu'on voit à l'écran. On ne veut pas savoir, on ne veut pas extrapoler avec des faits réels. On, on écoute les mots, on écoute les inflexions, on regarde le langage corporel. Là, rien de tout ça, on se demande un peu euh, qui est qui. Alors, qui est Daniel Obono, Christophe Daniel Bono est né à, à, à, à, à Libreville, au Gabon, en 1980. C'était la fille d'une secrétaire de la compagnie aérienne nationale Air Gabon et d'un banquier. Hein. Donc, on peut déjà imaginer qu'elle n'a pas forcément vécu les affres d'un milieu ultra défavorisé. Elle arrive en, en France à l'âge de 11 ans. Donc, Christophe, 1980 plus 11 ans. En 91, donc. 91, merci. Puis, combien de temps a-t-il fallu? pour qu'elle soit nat naturalisée. 20 <rire> ben ans <attends. rire> ah, il, triche, il triche, on l'a répété auparavant. Euh, tu connais notre, euh, notre fascination commune pour le principe de la haute aspirante. C'est-à-dire hein, ouais. que tu nais en Afrique de l'Ouest, tu arrives en France avec tes 4, 5, 6, 7 frères et sœurs euh, à, à la scolarité, et puis à la fin de ta scolarité, tu es naturalisé. Hein, <rire> C'est de vase communicants où ça ne communique que dans un sens, on ne comprend pas exactement euh, pourquoi. Enfin, si, si on cherche, on comprend, mais euh, ça, ça peut paraître comme ça, a priori, un petit, peu, un petit peu surprenant. Donc, naturalisé 20 ans plus tard, on imagine que son dossier n'a pas forcément euh, été le, parmi les plus vite euh, traités, à moins qu'elle ait attendu aussi longtemps, mais je j'y crois pas. À ça. Non, je ne pense pas. Non. Elle n'a pas bénéficié de... Tu, tu connais la technique d'Armanin hein, ah, oui, euh, oui, Pour oui. faire accélérer un dossier, cf la vidéo... Euh,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 Euh, donc, son parcours politique a commencé par les équipes de José Bové, puis le c'était à l'époque du démontage du McDonald's. Du McDonald's donc tu sais, ben. donc <rire> ça, c'est pour son côté anti-impérialiste. On verra tout à l'heure qu'elle est un peu anti-tout. Donc là, déjà, on a coché la case anti-impérialiste. Puis par l'anticapitalisme avec les équipes de l'inénarrable... Euh, comment s'appelait ce con-là du NPA euh, euh, C'est pas Poutou, c'est celui d'avant, là, euh, qui a disparu il a fait prout, euh, bon bref, vous le direz en commentaire, euh, dont, elle, dont elle intègre la direction, commençant déjà à se plaindre qu'elle y était la seule Noire, Bah oui, enfin bon, en même temps, euh, c'est le paradoxe du panafricanisme en fait. C'est de travailler à une unification des luttes et à une convergence des destins euh, de gens dont en réalité, dès qu'ils ont réussi leur but qui est d'émigrer,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 17e, Christophe, 17e circonscription de Paris. Alors, tu sais ou peut-être pas que les circonscriptions d'élection ne correspondent pas, ou en tout cas pas exactement aux arrondissements. Hein. C'est la même forme d'escargot, le 1 est au centre et puis ensuite on, on s'éloigne comme ça en spirale, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes confins que les arrondissements. Sais-tu quel trésor, quel bijou de, de Paris regroupe la circonscription du 17e. Je ne sais pas, mais quand j'entends bijoux, je m'inquiète. <rire> Alors, ça, ça regroupe vraiment euh, parmi les trois, les, trois plus, les trois parcelles les plus enrichies de Paris, entre amuros, les plus riches culturellement, euh, linguistiquement, <rire> littérairement, <rire> économiquement, les plus belles et les plus propres, euh, la Goutte d'Or, la Chapelle et une partie du 19e. C'est-à-dire que... Quand on dit que c'est ce le centre de Paris, non, tu n'es pas au centre de Paris. Tu es dans l'annexion de Paris par la seine saint denis la seine saint denis étant déjà l'annexion de la France par l'Afrique, si tu veux. <rire> Donc en fait, tu es par technique de l'escalier, en, fait, en remontant de deux rangs, euh, tu es, es un peu déjà sur un autre, un autre continent. Tu voyages interculturellement euh, très, très, très, très rapidement. Surtout le soir, c'est très dépaysant, le soir et ah oui. la nuit. Hein, tu, tu dors pas là, tu t'enrichis, c'est et... <rire> tout ça. <rire> ça, ça, ça te traverse. Tu, tu repars les poches légères, euh, Légère, dé, détroussée, alléger de tout, euh, c'est formidable. Puisqu'elle a vécu, comme on le voit, euh, dans les petits papiers euh, de la gauche radicale, extrême, orthodoxe, militante, eh bien, on imagine qu'elle a, bon, elle a pas trop le temps de bosser à côté. Il paraît qu'elle a fait bibliothécaire, donc j'imagine que ce c'était pas une charge de travail non plus monumentale. Et donc, elle a, quand on n'a pas le temps de bosser et qu'on passe beaucoup de temps euh, à fréquenter des gens d'extrême-gauche et à se rouler des bédos, eh bien, il faut quand même euh, payer la bœuf. Enfin, il faut quand même, j'imagine, un petit peu subvenir à ses, à ses besoins, hein, même s'ils sont peut-être minimes. Et donc, euh, on bénéficie de, de ce qu'on appelle les subventions par mes chouchous, mes chéris, les gens que j'adore, qui sont les collectifs et les tissus, les tissus... Associatif. Ah, associatif, voilà, hein, ça c'est pour oui. bien, ça c'est le marqueur des gens qui n'ont jamais rien branlé, hein, qui n'ont jamais euh, monté des sociétés comme moi, qui ne se sont jamais fait ponctionner euh, par l'État, qui ne sont pas des créateurs de contenu ou des créateurs de valeur, et eh bien c'est qu'ils ont toujours une petite subvention euh, d'une petite association, et pour leur renvoyer l'ascenseur, évidemment, hein, dans une bonne logique d'entre-soi, le 3 décembre elle a dé de cette année, elle a déposé une proposition de loi visant à, je te le donne en mille, pérenniser les financements dans le tissu associatif. C'est-à-dire qu'en gros, elle est arrivée avec une... Tu sais, euh, quand ton évier ou ta douche ne coule plus, tu vois l'espèce de grand serpent en métal, et tu rentres et tu... Dé... Le dégorgeoir, tu sais, ouais, tu rentres et tu dégorges ça. la... <rire> tu dégorges le tuyau, enfin le tuyau d'évacuation. Ben elle est arrivée en fait avec le dégorgeoir, et elle a bien arrondi, elle a bien élargi, hein, elle s'est bien assurée que la manne économique... Euh, des subventions de l'État, donc de nous-mêmes en fait, dans le tissu associatif, allaient bien continuer à bien arroser, hein, que tout le débit allait bien pouvoir arriver et surtout que ça ne pourrait pas diminuer. Hein. Nous avons regard... notamment, récemment, dans une vidéo consacrée à Anne Hidalgo, Christophe et moi, nous avons regardé un petit peu la nature, le montant et les destinataires des, des subventions versées par la ville de Paris. Quel est le point commun entre toutes ces nobles causes, Christophe Ce sont des subventions versées par... Notre drame de Paris, la ville de Paris, a des collectifs pour faire des colloques. Eh bien, si vous aviez espoir que cela se, se contracte et que cela cesse, alors là, je vous dis ça tout de suite. Ça a bien été dégorgé, le tuyau est bien large et ça projette bien au, au maximum. quoi. Et puis bon, parce que manifestement, en plus de tout ça, elle a un petit peu de temps, elle est aussi vice-présidente. Donc de quoi, à ton avis, Christophe D'un groupe défendant, d'un groupe sur les. Les, les, ça commence par un dé Discrimination, ah, discrimination, discrimination ah, ouais. LGBTQI-phobie dans le monde. Alors résumons là hein, avec euh, ce par quoi elle se définit elle-même. Alors, altermondialiste, on l'a dit. Afro-féministe. Hein, donc, euh, c'est quoi afro-féministe C'est une féministe avec une coupe afro, avec, <rire> avec des tresses, on ne sait pas. Euh, Anti-impérialiste, euh, anti euh, oui. En même temps, on verra que dans sa tribune. Claude Askolovitch dit que son modèle repose sur un modèle américain, donc si l'Empire, c'est pas l'Amérique, on va bon, ouais. ce que c'est. Antiraciste, antilibéraliste, anti-islamophobe, panafricaniste, favorable à la non-mixité pour les mouvements LGBT et féministes, parce que la non-mixité, hein, évidemment, ça permet de libérer la parole, mais également d'être entre personnes avec qui on s'identifie. Ben, en même temps, c'est grâce à ça qu'elle a été élue. Exactement, ouais. Elle a été élue parce que le, la sociologie de la population, de la Goutte d'Or, de la Chapelle et euh, d'une partie du 19e s'identifie à elle. Hein. C'est un peu la logique du vote tribal. C'est qu'à un moment, il suffit de modifier la population suffisamment pour que tu aies des gens qui te ressemblent, hein, qui viennent du même continent, du même pays ou, de la même, ou idéalement de la même ethnie. Et puis tu es sûr que si leur logique, c'est de voter tribalement, ils voteront pour toi. Hein. Ça n'est pas en rapport vrai. avec ton programme, ta personnalité ou tes intentions. C'est en rapport simplement avec la, la, la perception physique. Hein. On vote pour celui qui, tribalement, se rapproche le plus de nous au niveau de, de l'ADN, génétiquement. Alors, ça, c'est pour le CV. Mais quand et pourquoi, Christophe, as-tu entendu parler de Daniel Obono Eh bien, tu en as entendu parler en 2012, 2011, 2012, lors d'une polémique, une polémique, mi-comique autour d'un clip de rap, hein, évidemment, parce que c'est quand même souvent là que... -dire les mouches tournent pas autour du miel, hein, les mouches tournent autour de voilà, donc c'est souvent autour des, autour des groupes de rap que tournent les mouches. Donc là, manifestement, c'était euh, le groupe Zep Z E P euh, qui, a, qui a sorti "Nick la France" à cette époque-là. Daniel Obono était une illustre inconnue qui ne se présentait que comme la camarade Douria Boutelja, euh, l'apôtre du pragmatisme résigné face au patriarcat indigène. Je répète Christophe parce que je sais que là tu as été cognitivement un petit peu dépassé. Il y a un patriarcat, j'espère que tu es au courant parce que tu en es un des dignes représentants. Indigène donc par opposition à halogène, le patriarcat des gens installés grassement dans la place depuis, depuis des, des, des générations, c'est totalement indu, tu vois, ce sont ces privilèges dont tu hérites par ton chromosome Y. Eh bien, euh, face à ce patriarcat indigène, eh bien, or, Ouria Boutelja, en deux mots, se faisait l'apôtre d'un pragmatisme résigné. Donc euh, ça pourrait paraître contradictoire hein, pour une militante de se résigner, mais c'est parce que tu n'as pas fait l'intersection avec le, le, le panafricanisme et l'afroféminisme. C'est ça ton problème, c'est que tu ne fais pas assez les intersections. Quand on fait l'intersection, on comprend que si les hommes racisés sont machos, écrivait Huria Bouteljad au début des années 2010, c'est en réaction à la violence de l'hégémonie blanche qui veut les mettre à genoux en niant leur virilité. Christophe, tu es blanc. Oui. Tu es un peu bronzé parce qu'on est début septembre et que tu rentres de vacances, mais tu es quand même un petit peu blanc. Exactement. Donc, par définition, tu passes tes journées à nier la virilité des hommes racisés. Ah bah je, je fais que ça, oui. Tu fais que ça. Je, je te ça. connais. Euh, dès, dès que je vois ton <rire> écran, quoi tu es sur des forums d'hommes racisés en, en les traitant de petites bites. En montrant la tienne. Bon. Donc, comme tu nies leur, virili leur, leur euh, virilité, tu contribues à une hégémonie blanche. D'accord Donc, tu entraînes à ton insu des réactions violentes. C'est pour ça qu'ils sont violentes. C'est pour ça qu'ils veulent... Quand, les voleurs, hein, pas tous. Et c'est pour ça que parfois ils mettent des raclés à leurs compagnes ou à, à d'autres, euh, comme on le verra dans la vidéoscopie de la semaine. On est sur euh, des femmes qui portent les stigmates euh, des sévices. Les sévices sont cohérents, puisqu'il a fait la même chose à toutes. Il consomme des narcotiques euh, et il en deal. Il y a un faisceau des vides de preuves qui converge contre lui. Consacré au rappeur Moa Lasquale, hein, qui apparemment aime bien séquestrer, mettre des beignes. Tout ça, c'est la faute de Christophe. C'est Christophe qu'il faut poursuivre. Exactement. Pourquoi Parce qu'il est sur des forums d'hommes racisés à leur montrer leur infériorité de virilité et la supériorité de son aubergine. Voilà, tout est la faute de Christophe. Grâce à Ouria Boutelja, on arrive comme ça à reconstituer bien les séquences et à <rire> mettre les choses bien dans l'ordre et à découvrir les vrais coupables, si tu veux. Merci et voilà. Mais par contre, je vais avoir les Michel et, les Michel et Micheline hein, qui vont me contacter. Hein, ah, ouais, Michel et Micheline, premier degré, avec <rire> leurs gros mollet, avec leurs grosses chevilles. Euh, ça, on ne peut, peut pas les éviter. Mais enfin, bon, sache que j'en ai également... Euh, moi, j'ai été excommunié récemment par la confrérie du poulet frit. Hein. <rire> Alors là, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que très récemment, ils ont décrété que j'étais l'ami des fachos. J'étais celui que les Blancs... Euh, quand les Blancs disaient euh, « J'ai un ami noir », c'était moi. Donc j'ai 60 millions d'amis. Je ne sais pas combien d'ailleurs. Bon, allez, sérieusement, Christophe, pour une lecture plus sérieuse, si, si telle était possible, Doria Boutelja, je vous renvoie... À l Excellent euh, disparu Michel Drac, dont la chaîne est encore en ligne, et à, son, à sa fiche de lecture, Les Blancs, les Juifs et nous, euh, du livre éponyme d'ouria Boutelja. Un livre intitulé Les Blancs, les Juifs et nous, et c'est un livre de Madame Uriah Boutelja. Hein, pour ceux qui ont envie de se fendre la gueule et de se taper des barres, c'est plus drôle que beaucoup de mèmes euh, en ce moment euh, qui, tournent, euh, qui tournent en ligne. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait également au Bono euh, Plus tard, elle a signé, euh, avant, pardon, elle avait signé une, une euh, contre-la-loi qui bannissait les signes religieux de l'école. Euh, donc j'imagine qu'elle était pour plus de petites croix discrètes, euh, hein, pas forcément pour plus de hijabs et de, de... Bon, non, euh, je lui prête des intentions qu'elle n'a jamais officiellement déclarées, mais enfin bon, manifestement, elle trouvait que, que l'école était un endroit où l'affichage ostentatoire de signes religieux était souhaitable. Hein. Mais bon, ça, tout ça, c'est rien par rapport à « Nick la France ». Alors « Nick la France qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est une chanson dont je vais vous lire quelques couplets et euh, pour, le, pour laquelle le groupe ZEP a été poursuivi pendant 8 ans, et euh, ah. 2012-2020, et vient d'être finalement, en dernière, dernière, dernière instance, en dernier appel, relaxé, parce que, je cite, « La plainte émanée de la Griffe, Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, et c'est la magistrature, euh, c'est la cour de cassation qui a, euh, comme son nom l'indique, cassé la condamnation en dernière instance. Les hauts magistrats estimant que les propos que je m'apprête à vous lire étaient certes outranciers, injustes et vulgaires, mais qu'ils s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général et qu'ils n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression. Donc nous allons voir ce qui, d'après la justice française, euh, participe au débat d'intérêt général, nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. On se rappelle ce qu'avait pris Chirac pour avoir dit euh, que. Le bruit euh, voilà, non mais là, manifestement, dans ce sens-là, ça va bien. Toi, par exemple, toi, Christophe, tu es un peu français, je sens déjà, il y, y a des relents. Tu vois là, j'ai la clim, j'ai la ventilation, tu vois, je te le dis pas, mais déjà, ça m'agresse. Il y a quelque chose d'aigre, en fait, au niveau de, ton, de ta transpiration. Qui déjà, en, en, en, en tant qu'homme semi-racisé, déjà, je te supporte, mais c'est vraiment pour le bien de ma chaîne. Tu vois. Vous avez de la chance de ne pas sentir les relents non racisés de Christophe. Moi, quand je pue, quand j'ai fait du sport ou quoi, j'émane les effluves cacaotées. Toi, ça sent le rance, l'aigre, le petit lait, tu vois. C est c est... <rire> Alors, nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts. Qu'est-ce que c'est beau un monde sans mur, et puis qu'est-ce que la France a construit comme mur Le mur, on le connaît, le mur israélo-palestinien, c'est nous la muraille de Chine, c'est nous, le mur de Berlin, c'est nous. nous, le mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est nous. Enfin, on n'arrête pas de construire des murs partout. On fait que ça. C'est pour ça que la Farge dé déverse son béton dans la Seine. Hein, tu <rire> sais, c'est justement parce que tous ces murs, il faut bien se débarrasser du déchet quelque part. C'est ça. Donc, ça y est, c'est réglé. Maintenant, c'est formel. Ça y est, c'est confirmé par voie ministérielle. Là, petit rappel de contexte, Il fait, enfin, le groupe, faisait à l'époque référence au ministère de l'identité de Sarkozy, hein, 2007, ministère de l'identité nationale. Euh, C'est en, en, enfin en honneur, en déshonneur, en, en contradiction, en désapprobation de ce ministère que le groupe avait, avait écrit cette magnifique chanson. Les nasillons sont lâchés, les bidochons sont décomplexés, carte blanche pour les gros beaufs qui ont la haine de l'étranger, petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin, les lumières des droits de l'homme, soi-disant universel, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, Christophe, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un... Miroir. Miroir, nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes, nique la France, ce que j'en pense, de leur identité nationale, de leur marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles. Je ne vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent, de voir comment je me torche avec leur symbole écœurant, etc., etc. Ça, c'était en 2012 et euh, Madame, Mademoiselle Obono y voyait la contribution nécessaire à un débat national sur l'identité. Par contre, manifestement, euh, la nouvelle, euh, au niveau liberté d'expression, là, il euh, y a quelque chose, il y a, y a, y a un double, une double mesure, une double règle, hein, tu sais, c'est un petit peu comme euh, en cuisine, je ne sais pas si tu cuisines, mais il euh, y a ces bols où tu mesures les quantités, donc tu as euh, riz, farine, euh, eau, lait, etc. Et puis tu vois que pour obtenir un kilo, ce c'est pas tout à fait à, la même, à la même hauteur. bon ben, Elle doit cuisiner son manioc ou je sais pas quoi avec un de ses bols, parce que manifestement, c est, c est la liberté d'expression est à double, à double visage et à double vitesse. Hein. Ce n'est pas la même selon que tu es en 2012 ou en 2020, et ce n'est pas la même selon que tu représentes un noir ou que tu représentes la, la France. Bon alors maintenant qu'on a fait le boulot, cri cri, qu'on s'est penché sur les textes, sur les images, qu'on a rappelé un petit peu l'historique, ben, notre avis, euh, on va le donner. Hein. Tu en penses quoi, Christophe C'est quoi ton avis à toi Écoute, je trouve que la, la nouvelle n'est pas, pas, pas horrible, hein, c'est pas un truc, euh, un truc, pour moi, c'est pas quelque chose qui... Ça ne méritait pas tout ce, tout ce bazar derrière. Et bon, elle, si ça ne lui plaît pas, en tout cas, le, toujours par rapport à la liberté d'expression qu'elle a défendue auparavant, je pense, comme tu as dit, effectivement, y a, elle a un problème. Elle a un problème d'échelle au niveau de ça. Manifestement, quand elle est concernée, il euh, n'y a plus l'eau à tous les étages. Quoi. La liberté d'expression, c'est quand elle n'est pas attaquée, quand elle n'est pas concernée. Alors, euh, moi, ce qui, qui m'a paru intéressant, c'est de voir d'abord, euh, à l'époque de la première polémique, hein, celle où elle, où elle prônait justement la liberté d'expression, qui la défendait. Hein. Ça n'était pas facile. Il fallait un, être un sacré bon raiteur pour arriver à défendre une, une jeune élue de la République qui avait cinq ans plus, cinq ans plus tôt signé La France. Bon. Eh bien, euh, l'excellent rhéteur, c'était Claude Askolovitch, hein, sur ce journal que, on ne sait pas comment il est publié parce que personne ne le lit, qui s'appelle Slate, enfin ce, cette, cette plateforme internet. Et il la défendait ainsi, elle ne pioche pas ses références dans l'histoire de France, mais dans les combats des Noirs américains comme Mohamed Ali ou Barbara Ali. Alors, je connais plus Mohamed Ali que Barbara Ali, et euh, pour en avoir été un petit peu comme tous les jeunes métis euh, dans les années 2000 euh, fans, pour avoir acheté ses DVD, pour avoir regardé en boucle « When We Were Kings », pour avoir ensuite, avec YouTube, euh, je pense, euh, compilé et binge-watché à peu près tout ce qui était possible sur Mohamed Ali, euh, je suis arrivé à la conviction qu'il ne défendrait certainement pas euh, un parti altermondialiste ou indigéniste, qu'il défendrait, défendrait encore moins les Black Lives Matter, ce que d'ailleurs son qu fils a confirmé, puisqu'il était au contraire pour une classe afro-américaine éduquée et non violente, et qu'à la limite, il était, euh, pas dans toutes ses déclarations, mais dans certaines, il était même assez séparatiste et il était pour que les communautés vivent en, entre elles avec un métissage réduit. Voilà, donc c'est absolument le contraire des valeurs que me semble prôner. Daniel Obono, mais enfin j'ai peut-être poupé quelque chose, hein, j'ai peut-être pas assez tu, creusé le cas, je connais peut-être pas, peut pas bien assez Mohamed Ali, euh, mais Claudia Skolovitch la défendait ainsi, euh, elle n'est pas patriote, et c'est ce que, évidemment, la France nazie, nazionne, euh, moribonde, euh, il a un terme encore plus veule que ça, plus veule que moribond, plus veule que nauséabond, dolente la France dolente, hein, je vous laisserai vérifier la définition pour ceux dont le vocabulaire n'est pas arrivé jusqu'ici, cette France dolente lui reproche de ne pas être patriote, et Ascolowicz disait, c'est très bien, c'est très bien pour nous euh, qu'elle ne soit pas patriote, ça va, nous, ça va nous faire énormément de bien pourvu qu'elle tienne la distance. Alors déjà, premier élément d'analyse, qui est nous hein, euh, moi Je ne sais pas. Alors je refuse de savoir, ça, ça ne m'intéresse pas, J'y connais rien. Euh, à qui, cependant, cela peut-il bien euh, faire du bien d'avoir des élus non patriotes à la tête de la France, je vous invite à réfléchir à cette question et à en disserter en commentaire. Sachez que vos avis n'engagent évidemment que vous et que je n'y suis pour rien, voilà. Deuxième remarque, hein, c'est que quand c'est le RN, euh, ou quand c'est un parti euh, souverainiste, nationaliste ou dit de droite, euh, dont le représentant, même quand c'est une femme, même quand c'est Marine, euh, est en photo dans une manif avec la tête au bout d'une pique, ou bien même, euh, donc là c'est pas grave, ça passe crème, euh, par contre quand le même RN ou quand le même parti euh, souverainiste euh, a le moindre élu local au fond d'une délégation inconnue du plus petit département du pays qui est un assistant dont le tonton fasse une blague raciste le 15 août à un pique-nique, et là c'est directement la tête du parti qui doit s'en justifier à 20h au journal après avoir procédé à son licenciement immédiat. Bon. Donc là, encore une fois, hein, c'est toujours le bol de farine, hein, farinerie, etc. Apparemment, l'échelle de mesure euh, me semble relativement disproportionnée. Hein. Ce n'est pas selon qu'on est puissant ou misérable, c'est selon qu'on est indigène ou, ou halogène. Alors, euh, par rapport à la nouvelle proprement dit, moi j'ai du mal. J'ai du mal avec un procédé littéraire qui consiste à... Euh, qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité, Willing Suspension of Disbelief. Quand on m'explique qu'on va prendre un personnage de 2020 et le renvoyer au XVIIIe siècle, personnellement, c'est un style de nouvelles que d'habitude je ne lis pas, parce que je ne fonctionne pas, j'ai du mal avec le principe de l'Uchronie, et si, et si, et si, bon, j'ai du mal avec le et si. Bon, pour le coup, je trouve que littérairement, textuellement, c'est pas si mal louché, c'est pas si mal tourné. Euh, par rapport à l'esclavage, bon, moi, j'en viens directement, hein, par euh, mon père euh, de Guyane, euh, par mon patronyme. Néanmoins, hein, je n'ai pas que des nerfs euh, à fleur de peau, j'ai également un cerveau qui me permet de mettre en perspective une fiction, une relecture du passé, une, une fiction même cynique, et je ne pète pas un câble. Hein. C'est peut-être une différence, je sais pas, d'intelligence ou de culture. Je ne, je ne m'exaspère pas, pas, je ne pète pas un câble. Et je ne rêve pas de, de, de, de casser des gueules dès que je lis une, une fiction mettant en scène des esclaves. parlant d'esclaves, ce n'est pas la peine forcément d'aller chercher aussi loin. Il y en a encore 40 millions dans le monde aujourd'hui, la majorité étant des femmes et des enfants. 40 millions sans compter le trafic d'organes et les enfants soldats. Là, manifestement, on a beau avoir des preuves, on a beau avoir des images, on a beau avoir des témoignages, on a beau avoir tout ce qu'on veut, l'écœurement est assez limité. Hein, euh, je veux dire, on, a, on a des images de Chinois qui battent des Africains, on a des images d'Africains euh, euh, d'Afrique noire qui battent euh, d'autres Africains d'Afrique noire, on a des images euh, euh, d'Arabes euh, malmenés ou malmenants, euh, on a des images euh, pas très pacifistes euh, en Israël euh, par rapport à leurs cousins euh, éthiopiens, je dis cousin euh, de, de, de confession, tout ça, ça n'émeut finalement que pas grand-chose. Par contre, euh, Daniel Le Bono manifestement bénéficie d'un crédit ou d'un coupon émotion hein, qu'elle a, euh, qu a su bien jouer. Le sentiment général d'écœurement de ras le est venu plus du dessin, tu as remarqué, que du récit Christophe. Hein. Le récit n'est finalement qu'assez peu mentionné. Là, j'ai lu des passages que tu n'as peut-être pas encore, que tu n'avais pas entendu. Par contre, tu avais certainement vu le, le dessin. Et à mon avis, l'erreur de valeur actuelle, c'est ça. Hein. L'erreur de valeur actuelle, ouais, c'est d'avoir orné, orné le texte d'une illustration, de plusieurs illustrations. Euh, on sait depuis 2015, ou on devrait le savoir, que dessiner, c'est dangereux. On peut y laisser sa santé, on peut y laisser sa réputation, et puis on peut également y laisser sa vie. Hein. D'ailleurs, elle l'avait déjà dit, Daniel, elle avait déjà condamné à l'époque de Charlie, hein, elle ne se sentait pas Charlie du tout, et elle avait déjà condamné la, la caricature. Hein. Donc en fait, elle est pour la liberté d'expression, mais uniquement quand c'est du rap, quand c'est du texte et quand ça s'attaque euh, à la nation, hein, le, à la nation et à la République. Euh, quand c'est de l'image, déjà, elle est beaucoup plus rétive. Donc moi, à la lumière de tout ça, j'ai envie de donner un conseil. Donc, amis journalistes, s'il m'en reste... Euh, si vous songez à vous lancer dans une fiction, dans une uchronie, dans une nouvelle, euh, qui va se moquer d'un personnage du, du PAF. Euh, je vous encourage à raisonner comme ça. D'abord, demandez-vous, est-ce euh, que l'objet de, de la moquerie, euh, de la fiction, est-ce que le protagoniste est plutôt de gauche ou plutôt de droite si il est euh, affilié à l'extrême droite ou qu'il le veuille ou non, en tout cas si la, dans l'opinion générale il l'est, ne vous inquiétez pas, allez-y, euh, vous aurez euh, le, tous les recours du monde à la liberté d'expression, euh, vous serez inattaquable au civil et au pénal, et euh, vous serez invité sur France Inter et vous aurez les honneurs. Si en revanche vous vous, vous attaquez à quelqu'un qui euh, soit fait partie d'une communauté opprimée ou dite comme telle, euh, soit euh, une, euh, une, soit une personne racisée, soit une personne souffrant euh, euh, de surpoids, ou, ou généralement plus généralement une personne euh, euh, faisant office de membre éminent et actif et militant du camp du bien, ou tout à la fois, hein, c'est-à-dire en surpoids, euh, racisé, militant pour le camp du bien et euh, également euh, souffrant euh, d'une sexualité agenrée et variante en étant euh, femme un jour et homme le lendemain. Alors si vous voulez vous attaquer à ce type de personnage, recourez à ces deux petites techniques simples. Euh, premièrement, le pseudo. Hein, vous savez, euh, tu as, as connu, Christophe, ces jeux euh, vidéo quand on était ado où ils ne il faisaient pas partie de la franchise officielle, ils n'avaient pas payé les droits, et donc on n'avait pas les vrais noms des joueurs de foot. Hein, on n'avait pas euh, Zidane, on avait euh, Zeden ou Zidoun, on n'avait pas Kaf, on avait, euh, on avait euh, KF, tu vois. Donc, euh, la technique jeux vidéo qui n'ont pas la franchise, hein, euh, altérer légèrement les patronymes. Et également, euh, ne les dessinez pas, utilisez un style littéraire avec un, un très grand chapeau, une très longue introduction, une syntaxe complexe, euh, des, des phrases longues. Vous aurez à peu près ainsi la certitude qu'aucun de vos confrères ne le lira, qu'aucun de vos confrères ne le partagera et ne le diffusera. Et donc vous aurez la satisfaction personnelle d'avoir publié quelque chose de provoquant, discordant et dissident sans en avoir...